Salut à tous, cette vidéo est un réupload d'une ancienne vidéo de la chaîne du RLSI que Jessie, Jess et Léa ont décidé de suspendre. Alors, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un concept un peu original, ce qu'on peut pourrait dire. La vidéo consiste à euh, deviner les objets que l'adversaire va te faire à deviner tout en fermant les yeux. Est-ce compris Moi je trouve. Alors, on va faire euh, maxi 5 objets euh, chacune on verra à peu près autant qu'on met pour deviner voilà on aura droit trois trois positions trois propositions trois propositions <rire> ok ça marche trois propositions et si c'est perdu il bah, le point sera l'adversaire ça marche et si on gagne bah, la, le point est à nous et puis voilà je veux plus puisse de deux points gagnons un yes ça te va, euh, ça te va. qui commence mmh. on fait un chiffonier vas-y suis Attends, celui qui gagne, il fait deviner à l'autre, c'est ça Oui, le gagnant, va faire deviner. Ok, vas-y. Le, le perdant... Euh... le perdant, il ferme les yeux. Voilà. Ok, ça marche. Si, fou, me... me. <rire> si, fou, me... on ah J'ai va faire deux fois la, la, ah. la, la pierre basse ah. si, si, je vais être chiant. Je suis trop intelligente. et bah, ben, tu vas les faire deviner. Ouais, et bah on se retrouve. Tout de suite. Quand tu Comme un bol. Un okay. bol. Voilà. Ok, c'est parti. J'allais dire une brosse, mais attends. Ah, attends, j'ai envie de le péter le truc, parce qu'il y a des fils et tout. Des... Un bateau Ouais. Ok, Bravo, finesse, franchement. J'ai senti les trucs, je me suis dit, attends, je vais le mais péter et tout. C'est <rire> pas grave. Elle a trouvé du premier coup. Eh ben, ça fait que c'est un point pour moi. Et pourtant euh, pour Un temps zéro pour elle. Et maintenant, c'est à moi d'aller chercher un objet. Et tu ouais, vas aller fermer difficile. tes petits yeux. <rire> et là, c'est un gros objet, là. Euh, ouais, faut... attends. Lève un petit peu. Lève un petit peu. Non, non, non, mais ta main, c'est juste parce que par rapport à la caméra. Ah, voilà. je suis pas élevé, maman. Non, non, c'est bon. Vas-y. Vas-y, vas-y. C'est plat. C'est lourd. Ah, des boutons. Ok. Ok. Attends, ça s'ouvre. Ok, c'est ma Nintendo. Bien joué. <rire> tu peux rouvrir. Bien reconnu grâce aux boutons. Hey. Et un point de plus pour notre chef. Léa. un point chacune hein. on est forte. franchement là pour l'instant on s'en sort pas mal je viens de penser là... <rire> j'ai vu le l'étendoir à linge de ma mère je me suis dit je vais le ramener l'étendoir à linge juste après mais non c'est un si gros truc qu'on peut pas Mais non, on va lui <rire> et bah elle va partir pour son deuxième objet et moi je repars Allez. dans ma nuit c'est parti t'es marre déjà oui. C'est C'est un lourd objet. Ouais, alors je peux pas lire à travers, par contre c'est une boîte, mais euh... c'est fragile ou pas Non. Okay. J'allais ouais. dire une boîte à croquettes, mais ah non, mais c'est pas loin. Franchement, c'est pas loin. sur ouais, une boîte c'est sûr mais... Je pense que ça se mange ou pas à l'intérieur Je pense qu'il y a des piles, il y a de la nourriture, il y a quoi Oui il y a de la nourriture mais c'est ou pour les humains ou pour les animaux. Mais vu que tu m'as dit que c'était pas pour avoir des animaux, des Kellogg's Non. Après la boîte serait bizarre, ce serait des Kellogg's. <rire> bon, je suis pas sûr si que tu l'as en fait. Mais vu que as dit c'était une boîte, on va dire que t'as trouvé déjà. Déjà ça, je vais, je vais essayer de trouver à l'intérieur. Bah, Vas-y, essaye de trouver ce qu'il y a à l'intérieur. Euh, pour le lave-vaisselle. Non. Non, non, non. Ça se mange. Ça se mange. Enfin, je me dis, c'est pas des kéox Par kéox, ça se mange. Une boîte avec des trucs qui se mangent à l'intérieur. Une boîte de chocolat. Non. On s'en rapproche. À bonbons, alors. Non, on s'en rapproche aussi. À biscuits. Non plus Enfin un gâteau quoi. Tu vas y arriver hein C'est sucré. C'est sucré, c'est salé. C'est sucré. Et ben, je te le dis. <rire> non Justement, Tu te Qu'est-ce que ça t'aime tirer la base. Gâteau. Donc, montre bien hein, la caméra. Je sais pas. Ah oui, la caméra est de... Je sais ouais, pas ça, je vais, les... Les... je vais leur montrer. Vous allez comprendre pourquoi je lui dis ça. <rire> Franchement. Elle a déjà trouvé, Mais se mesure, elle passe à côté. Mais papa l'a dit à la fois Gâteau Non Biscuit non. Bonbon Bon allez je te dis Galette Je te le dis <rire> Tu peux ouvrir les yeux Tu vas comprendre pourquoi c'est sucré Ah <rire> C'est une boîte à sucre Ok oui Oh mais ça se voyait comme ça en vrai. Après c'était peut-être comme ça Bah ça se voyait quand même Une boîte à sucre Forcément enfin, c'est sucré Ouais bien joué euh, Après je sais ouais. pas Est-ce que tu accordes le point je t'accorde le point vu que t'as dit dès le début que c'était une boîte. Ouais, ça marche. Euh, bah, 2-1, et c'est à moi de Ah oui. oui je, à chaque fois que je vois un truc, je fais bah vas-y, je vais prendre ça. Mais au final, je euh... prends rien. Mais au final, je prends rien quoi, parce qu'il y a trop de choix, donc ouais. je sais pas trop. Ah, tu vas rien près de moi, tu vas me donner l'objet, je pense, non Oh Tiens. putain, qu'est-ce que c'est oh, arrête Ah, c'est dégueulasse, on dirait une araignée, genre. Ah non, non, on dirait une bête Ah, c'est visqueux un peu. Non oh, J'aime pas ça elle est Ah c'est gluant touche, touche, touche. Oh dirait un mini serpent ou une araignée <rire> Ah j'aime je... pas c'est quoi oh. Attends la caméra elle voilà ah. Oui oui c'est bon elle a vu Normalement bon. elle a vu Mais qu'est-ce que c'est quoi ça, bruit C'est petit. Hein. Ah ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Non, ça s'ouvre pas. C'est un câble, un fil. Non. Du coup, ma première proposition, c'est ça. C'est un fil. Ça marche. Tu en plus que deux. Donc c'est pas un fil. Non. C'est un fil. Qu'est-ce Qu que c'est que ça C'est pas un fil. Ah une... ah ah. Ok, j'ai capté. C'est une. Euh... Une pince à linge. Oui, bien joué. Ah. Yes. On dirait trop euh, un truc gluant. Je sais pas, quand tu le pose, on dirait un mini serpent que t'as dans la main. Ou les pattes d'une araignée qui viennent là. Ah, c'est <rire> franchement. Ah. Cet objet là, quand on le voit pas, il fait très peur. Et après, en même temps, la texture, c'est pas comme tous les pince Ouais. ouais chez, non, moi, chez moi, ils sont pas comme ça, alors c'est plus facile à. Je pensais que c'était un fil parce que je sentais ça. Ah oui, ok, non, c'était la ressort. Et bah ça fait 2-2. Et hein, J'ai failli ne pas donner. Je vais aller partir faire ma nuit. Allez, je te dis à tout de suite. Je branche que la petite micro. Et me voilà de retour. Vas-y, Ah, qu'est-ce que c'est Ah, ok. c'est passé, c'est un fruit. C'est quoi comme fruit orange ouais ok ah puis mais c'est fort Franchement, ouais. en fait non les oranges c'est plus gros que ça c'est pour ça j'allais dire une clémentine ou ah euh... oh, là je ne connais pas les clémentines les, les, mandarines. les mandarines les oranges les prunes les j'allais dire de euh... la grosseur c'est une petite orange ouais. tranquille quoi toute seule tout ouais. ouais. ça pas on aurait dit un peu une peau tu vois sur... la peau de quelqu'un qui a des boutons un collégien Je t'ai ramené un collégien. Salut, collégien, ça va Et bah, 3-2. Allez, je pose ça là et je vais faire ma nuit. Oulala. Là là. Et j'essaie de faire tomber ma petite ronde Et bonne nuit. Bonne T'es nuit. prête Oui. Attends, je reprends le micro, mais. Prête C'est parti. Ah oui. oh, putain, qu'est-ce que c'est vas Ah, c'est si c'est visqueux encore. Ah oh, non, non, non, non, non. Oh, pas peur. Ah, qu'est-ce que c'est ça ah, c'est plat. Ah, il y a des fils. Oh, une prise. Non, une prise orange. Ah, ok, une manette de Wii. C'est enfin, même pas la manette, mais genre, euh, je sais plus comment ça s'appelle. Le petit truc là, qui fait avec la Wii. Ouais, c'est pas ça. Ouais. nus nus nus nus nus nus. ce qu'elle aller plus. Je ne sais pas comment on dit. Un nus nus nus nus nus nus. Un nunchak, nunch voilà. Un truc comme ça, mais oui t'as juste, ça. c'est voilà. Et bah elle a juste. Ah c'est gluant ça aussi. Oui parce qu'en fait t'as la matière, je sais pas où elle est là. en devant peut-être. Là j'ai fait c'est une prise ça. Ça sentait comme micro c'est parfait, des boutons j'ai fait ah Ouais ouais ouais yeah. C'est facile hein Allez, à toi de faire ta nuit oui. C'est le quatrième objet là euh, ben, on est à 3-3 Ouais donc c'est le 4 objet Ah déjà C'est rapide toi ah, Mon petit micro Ça se fait pas dessus hein Non et je rebranche Le petit micro Attention tout petit truc là T'as le temps de brancher ton micro et tout Attention sur devant c'est quoi ce truc ah, y a C'est quoi ça, là Ça pique Ça pique pas C'est doux, c'est quoi Ah, tu m'as sorti une plante. Attends, mais... Après, tes plantes, je connais pas tes plantes. Non, moi, en plus, je les connais pas. J'ai pas envie d'abîmer ta plante. Au moins, c'est une plante. Voilà, c'est une plante. Mais j'ai pas envie d'abîmer, après. C'est pas normal, non je crois que c'était un mignon, moi. Je sais, pas. je sais pas, là, ça est en train de pousser, ici, là. Okay. Ouais, ici, là, ouais. je sais pas si vous voyez, mais ici, ça pousse, là, un peu de... Ouais, ouais il y des de fleurs, de fleurs, je sais pas. Et ben, là, c'est une plante, hein, parce que je connais ouais. pas, après, la même plante. Franchement, enfin, je pensais que t'allais dire, genre, une compote et tout. Non, mais en vrai, fait, j'ai senti des pics. Ouais. Zone, Allez, ben, je sais suis mais c'est quoi Je suis attends, tu m'as sorti un des bâtons, <rire> moi, je sais pas, moi. Mais euh, voilà. Moi j'aurais pensé à une compote euh, au début avec le pot et tout, je sais pas. Si jamais vous avez trouvé euh. Est ce que c'est comme plante. Bah n'hésitez pas à le dire dans les. Du coup elle est forte. Franchement elle est forte. En vrai ouais, je pensais pas que c'était si facile ce euh, truc. Je pensais euh, que.. Ouais. Euh, je vais aller chercher un côté et je vais aller faire ta vie. Prête Prête Oh non Oh non mais... Ah qu'est-ce que non Oh putain qu'est-ce que... Ah c'est froid et c'est gluant, encore. C'est gluant, Je savais pas ah, que ça non. pouvait être gluant. Oh non Mais qu'est-ce que c'est ça encore Ah Il que... oh, oh, Elle a tout lâché. <rire> oui. Bon ben point pour moi hein Point pour elle Ça me fait cinq je... voilà j'ai... Mais c'est qu'est-ce que c'est C'est qu une fourchette C'est gluant en fait Mais c'est pas gluant c'est une fourchette Le froid ça fait bizarre ça fait gluant dans les mains Il y a Un serpent là. Une, une fourchette. fourchette Avec moi tout c'est un serpent en fait Une pince à c'est un serpent, une cuillère... Une fourchette c'est un serpent Je sais même plus comment on une fourchette genre... Une cuillère, n'importe quoi Bon Eh ah bah... On passe à toi faut que je récupère un point là. Hein. Attention. Hein. Ton dernier objet. Pour toi, et primaire, il y a moi il me reste encore un objet. Allez, calme-toi. Faites vas-y. C'est trop. C'est petite trop, cet objet-là. C'est propre, moi. Oui, c'est propre. Attends. Un bout de doigt. Un autre bout de doigt. Un autre bout de doigt. Ah déjà elle est forte. Déjà ah, elle bonne ai piste. 4, déjà c'est un gant. C'est un gant, gant euh, pour ton chat. Pour caresser ton chat. Elle est forte. Franchement elle a trouvé là. J'aurais jamais cru expliqué ça. Chat. Ouais. Ok. C'est des gants pour caresser les chiens et leur rendre les poils parfois qu'ils ont le trop et tout. Cette chose. Cette chose, elle a réussi à trouver. Je suis la big boss, et quoi <rire> Donc du coup, ben, je va mets là. Et à moins de fermer les yeux. C'est un truc gluant hein, cette fois-ci. Hop, pas de peu peur. Je ce qu'on pose, moi <rire> Non, c'est pas. Peu <rire> non. T'es prête <rire> oh, <oui>. ah <rire> une... une manche euh, Une manche, une anse Ça se porte, c'est un panier. Ouais Ah non c'est un panier bizarre Qu'est ce que c'est Un panier cassé Qu'est ce que c'est Y'a pas une bête à l'intérieur <rire> C'est une grosse araignée, une négale, un serpent, ah. un capa Non mais t'as trouvé hein C'est ça euh, C'est un pour... panier Ouais on pourrait que un petit panier mais ouais Je sais pas moi... Ok Un petit panier ah, pas bah, ouais. mais mais je fais où ce panier On aurait besoin un truc cassé genre. Mais j'ai trouvé Et bah ça fait 5 à 6 Et oui tu m'as donné ton point tout à l'heure en, en lâchant la, la fourchette Ah ouais Alors j'avoue elle a gagné Je Elle a trop forte juste parce que j'ai fait tomber une fourchette quand même Sinon j'étais pas loin d'avoir gagné la semaine. <rire> C'est vrai mais nous on met une fourchette aussi, des fourchettes, c'est visqueux, c'est... Non, enfin une fourchette. Je savais pas que tout était visqueux avec toi. On hein. <rire> <J> appris <'aurais> <rire> qu'aujourd'hui tout était visqueux avec elle. Ah mais il y a des trucs, ça texture chelou texture au début. Non, c'est froid. Tu as dû la faire chauffer avant. <rire> je sais même pas quoi faire de mon petit panier là, ça fait une heure, dans les mêmes je sais pas quoi. Bon, eh bien, euh... hein voilà, on va le mettre là. Ok. Et bah, sur ce. Bah, t'en as pensé quoi, ce petit challenge ouais, bah c'était rigolo, ouais. effrayant, un peu là ouais. hein, aussi. Original, Les original, moi j'aime bien. Ok, ça marche. Bien, euh, bien. Si jamais vous, ça vous a plu, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires qu'on refasse une autre, avec d'autres euh, éléments peut-être qui font plus euh, effrayant ou ouais, mmh. qui font plus. monte le level quoi, là on était gentil on va dire. Ouais. Et qu'on monte le level à chaque fois, on cherchera ce qu'il faut et euh, voilà j'ai recherche une araignée dans le jardin on va voir si elle trouvera pas puisque <rire> ah, tu fais ça <rire> mais tu me revois plus <rire> mais alors, en fait j'ai jamais touché une araignée mais dès que vois une tu envoies <rire> euh, tu <rire> restes là-bas toi tu bouges pas hein. euh, bah sur ce bah, je vais vous laisser liker commenter okay. vous abonner tout votre à la, -la que vous connaissez déjà sur ce dis... vous voilà. dit